بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ فلسف سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tous les bienvenus au sein de la faculté islamique des sciences de Paris dans ses divers départements notamment le département de Coran que je dirige c'est un département qui a été mis en place il y a à peu près quatre ans en 2013 et qui est destiné à tous ceux qui désirent apprendre le Coran selon ses disponibilités et ses capacités. Nous avons différentes sections qui la composent. Nous avons une section dédiée à l'apprentissage du Coran, chacun à sa manière, chacun selon ses capacités. Ceux qui peuvent apprendre une page par jour, ceux qui peuvent apprendre une page par semaine, peu importe une section qui est, qui est destinée à ceux qui désirent seulement apprendre à lire le Coran de la meilleure des manières et nous avons une nouvelle section qui a été mise en place cette année en 2016 qui est destinée à ceux qui désirent réciter le Coran complètement, qui, qui le connaissent déjà et qui désirent faire différentes lectures du Coran. Et nous projetons d'ouvrir une nouvelle section en, en septembre 2017 incha'Allah dédiée au e-learning et qui sera donc destinée à ceux qui ne peuvent avoir la possibilité d'être sur place et de pouvoir aussi, à leur manière, d'apprendre le Coran et d'avancer dans la récitation, dans l'étude des règles de Tejuit. Les cours se déroulent sur toute la semaine, du lundi au dimanche, du lundi au vendredi, ce sont des cours qui se font uniquement le soir à partir du 17h30, et le week-end, le samedi et le dimanche, les cours se font durant toute la journée. Le prophète nous dit dans un hadith Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne Il nous dit aussi dans un autre hadith En évoquant les grandes récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet à celui, qui, à celui qui apprend le Coran Je ne dis pas que, euh, que euh, le nous dit tout d'abord euh, celui qui lit une lettre du livre d'Allah Allah, Allah subhanahu wa lui accorde une récompense et chaque récompense est décuplée donc multipliée par 10 je ne dis pas que Alif Lamim est un mot mais bien que Alif est une lettre Lam est une lettre et Mim est une, une lettre euh, donc nous avons la capacité, la possibilité euh, par la grâce d'Allah de pouvoir euh, étudier le Coran et chacun à sa manière et chacun selon ses capacités euh, en espérant vous voir euh, prochainement au sein de ces différentes sections. Qu'Allah vous garde et vous protège. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.